Atelier bricolage. C'est très clair. C'est au niveau de la tête de Delco, ici. Oh, tu petit tournevis C'est un tournevis à l'échelle 1 huitième. <rire> no way Arrête ça Arrête Mais vous êtes des malades LUTECT, NTS1, Digital Kit. T'es comme ça à toi. Atelier bricolage. Ok. Ok, non mais... Atelier bricolage Pas de problème Pas de problème Ok Vous m'avez chercher. Vous allez me trouver. Bon. Quoi y a pas besoin. Bienvenue dans la boîte. Voilà, oh voilà, oh hey, du calme. Des papiers. Vidéo tutorial here. C'est de l'anglais. Documentation. Alors, attendez. Des papiers. <rire> oui. C'est très clair. C'est au niveau de la tête de Delco ici. Ah non, mais puisqu'on en est là, d'accord. <rire> ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, je pense que ça, c'est les contours. D'accord. Un petit câble USB. Ok. Oh, un petit tournevis Oh, oh, oh, oh il est mignon Oh, tu es mignon, Oh, tu es mignon, toi. C'est un tournevis à l'échelle 1 8 Ah, et ça, c'est des petits trucs pour mettre en dessous. Et donc, le plus important le kit. Qu'est-ce que c'est que ça C'est euh, le synthétiseur numérique que vous allez trouver, par exemple, dans le Prologue et dans le Minilog XD. <rire> Celui dans lequel on peut mettre ses oscillateurs custom. K-E-U-S-T-E-U-M. Custom, Jean-Michel. Si ça sonne comme sur le Minilog XD, c'est très cool. On va tester. Bon, je crois que là, je suis pas mal. Il me reste plus qu'à mettre la petite cartelette ici. Le clavier. Vous vous moquez de moi Ça, ça, c'est un clavier, ça. Tu m'as regardé, ça C'est un vrai sketch, en fait, cette vidéo. C'est... C'est une comédie. C'est la caméra cachée qui n'est pas cachée. La caméra là, la caméra là, la caméra là, la caméra là. Vous me prenez vraiment pour une endive, hein Vous croyez que je vous vois pas avec vos caméras De qui va-t-on se moquer C'est pas de vous. Je vous vois venir dans les commentaires là. Je vois bien que vous allez vous moquer de moi. Bah oui. Tac. Oh la pression, je vais pas le coller droit. Tu vas voir, je vais pas le coller droit. Ouais. Tada. Hey, hey. Trop content. Euh, C'est quoi ça Pourquoi il me reste des vis je sais. Ça doit être une modif que j'ai faite. Bah, c'est quoi ça On avait déjà un de monter bah, tu voulais pas me le dire avant, non Ok. Bon bah voilà, c'est le petit euh, MTS1 NewTect. Qu'est-ce que c'est Donc c'est, comme je vous ai dit, un petit synthétiseur euh, numérique, monophonique, qui est euh, le synthétiseur qui équipe le Prologue et le Minilog XD. Donc à l'arrière, on va retrouver euh, une prise MIDI in, de quoi faire euh, de la synchro in-out, euh, un audio in, audio, -in, on va pouvoir rentrer de l'audio. Le petit bouton de volume. Voilà. Et puis, enfin, on va peut-être qu'on le branche, non Qu'est-ce que j'ai On va peut-être prendre un, un volcadron. Ouais. Ok. <rires> Ça joue <rires> C'est génial Alors, euh, on a un oscillateur, donc monophonique, dans triangle carré et puis ça c'est la partie euh, custom non c'est les, les oscillateurs personnalisés c'est ça shape waouh je peux mettre un filtre si je veux voilà Lopace. l'opasse deux pôles ou quatre pôles tiens voilà enfin on a un synthétiseur quoi c'est génial j'adore Eh, il y a un delay et une reverb. Reverb. All, plate, space. Mais bon, il y a une entrée midi, alors on peut y jouer en midi si on veut. Là, Le petit clavier, c'est juste un clavier d'appoint. En fait, ce qu'il faut, c'est l'utiliser avec un séquenceur. Il y a un arpégiateur dedans Latch <rires> No way Arrête ça Arrête Mais vous êtes des malades J'y crois pas quoi Pas si vous avez remarqué, mais on a une audio in, ça veut dire que ce petit machin là, c'est un processeur d'effets à trois effets, vous pouvez rentrer de l'audio dedans et vous pouvez processer votre audio avec ces trois effets, chorus, delay, reverb. Alors attends, parce qu'on a aussi euh, ensemble. Wow. Phaser. Wow. Flanger. Voilà, Chorus, Ensemble, Flanger, Phaser. Et puis les Reverbs, euh, Delay, je pense qu'on a Stéréo, Mono, Ping, High Pass. Tape Je crois qu'on peut aussi charger d'autres types d'effets. Il y a un Bucket Brigade qui existe, qu'on peut charger dedans. De même qu'on peut charger des oscillateurs custom, comme le Blinds, par exemple. Puisque c'est le même oscillateur que celui du Prologue et du Minilogue XD. Ok Waouh hey, c'est impressionnant, non je suis, je suis En plus, le truc, c'est que voyez si moi, j'arrive à le monter, franchement, tout le monde peut le monter. J'ai mis quoi, Jean-Michel 25 minutes 2h30 Comment ça, 2h30 Pas du tout. J'ai mis 25 minutes. Bon. 25 minutes chez moi, à peu près 12, 15 minutes chez vous, et vous avez ça. C'est top. Voilà, c'était le NTS1 de Core Butecht. Euh, un petit synthé bricolage, DIY comme on appelle ça en anglais, euh, vraiment pas cher. Je vous invite à aller regarder dans la description. Il y a plus d'infos sur la machine. Vous avez des liens sur web store pour l'acheter. Si vous êtes aussi intéressé par les vidéos sur le matos, le home studio, en règle générale, vous pouvez aller sur la chaîne Les Sondiers. Laissez des commentaires, des likes et des trucs comme ça. Si vous avez aimé mon tournevis, mettez un like. Ouais. T'as aimé mon tournevis Jean-Michel ou pas ouais. Oh, ça va, hein <rire> <rire>